Est-ce que tu as ce que je veux Objection Attends, je peux encore me rattraper. S'il te plaît, laisse-moi une seconde chance. Oh non, c'est le ancien logo. Je sais que j'étais un assez mauvais logo, que je ressemblais à rien. Mais tu avais un peu de l'avenir en face de moi, que tu pouvais continuer, et que tu pouvais peut-être me changer mon visage et devenir à nouveau. Alors je te redemande qu'une seconde fois. Avec peu de chance. S'il te plaît, laisse-moi une seconde chance. Oh merde Merde Le bol Ah Au secours Aidez-moi j'ai qu'une main pour me tenir Longue vie au nouveau changement. Et voilà, comme vous pouvez voir, le bol n'a rien eu de dégâts pendant ce tournage. Bon, du coup, je vais vous donner un peu d'actualité. Par exemple, euh, j'ai essayé de contacter Utip et... Euh... Merde